Bonjour, je me présente, je suis Micheline Durachet, présidente de GMI. Merci d'être parmi nous. Il me fait vraiment plaisir de vous partager cette troisième vidéo de la série traitant du service à la clientèle relationnel. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des réseaux sociaux. Comment bien équilibrer l'usage des médias sociaux dans son service à la clientèle. Au cours de nos 17 années de vie, on a vu les réseaux sociaux venir au monde, et faire le chemin dans notre quotidien. Dans ces années, trop de compagnies ont transféré tous leurs services à la clientèle sur les réseaux sociaux pensant diminuer les coûts et être plus présents pour les clients. Le contraire a été prouvé bien rapidement. Mais comment trouver l'équilibre alors? Rappelez-vous que les médias sociaux vous permettent, entre autres, d'avoir une bonne belle vitrine numérique, de créer une conversation avec votre audience et d'échanger avec eux. Voici entre autres trois éléments clés que vous devez connaître. L'élément 1, tout d'abord, connaissez les différents points de contact utilisés par vos clients. L'élément 2, ensuite, établissez un processus de communication. Qui répond à quoi? Quel est le délai? Quel type de sujet traite-t-on en privé, en public? Comment on gère les crises? L'élément numéro 3, mesurer, analyser, ajuster et recommencer. Votre tableau de bord devra être construit incluant les indicateurs suivants. Votre taux de conversion votre temps de réponse, la satisfaction de vos clients. Ce sont des indicateurs que vous devez suivre. Je vous invite à télécharger l'exemple d'un tableau de bord que vous trouverez ci-dessous afin de vous accompagner dans cette démarche. À ce point, vous comprenez qu'il est essentiel que les réseaux sociaux fassent partie de votre stratégie de service à la clientèle globale. Ne ratez pas notre prochaine vidéo, dont le sujet sera la personnalisation de votre service à la clientèle. Entre-temps, je vous invite à commenter notre fil de nouvelles ci-dessous et à nous contacter si vous désirez de plus amples informations. Merci d'être là. À la prochaine.